Mais c'est vrai que la musique c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur C'est de l'art Et on est là euh, pour vous exprimer euh, notre art aujourd'hui D'accord Donc j'attends ma petite danseuse qui va arriver Je ne sais pas si elle s'est perdue Mais en tout cas, je mets le son qui s'appelle Je mets le son qui s'appelle Je viens du Oog Je vous laisse faire un maximum de bruit pour vous est-ce que tu as été convié Non, non, non Moi je pensais qu'il voulait à la danse. Non, non, non Trop on fait plus le La vie m'a perdue, ou c'est voit. Si je mais c'est le cas Mais c'est pas. repos, c'est le cas mon pas Il faut avec mon joueur, pas la prime Donc j'ai l'oubli, j'ai l'oubli, j'ai l'oubli On m'a demandé les ça. Faut pas ta J'ai du haut, c'est pour ça que tout pour toi on me tout pour toi beaucoup tu nous. Sais on garde le spike Et quand on garde autour Je trouve que ça sort pas tu galères On ne en fait pas de ma Je J'ai fait du bouche à bouche Même si tu m'en pas bien J'ai mis mon coeur La en d'enculpe plus <fin> like. de On sur à tu du Je n'ai pas la caisse J'avais ça, j'étais sûr Pour lire sur soleil J'ai pressé son On se rassure, on se je je je C'est pour ça que on vient du pour toi pour ça on vient du bête, on vient on vient du on vient on on je on garde du bête, Et quand je bête, on vient je bête, on vient du que on vient du bête, Ah, merci, c'est la Beaucoup de souffrance en nous, on garde le spy. Et quand je garde tout, on s'en sort pas mal Vient du tout c'est pour ça que je fais tout pour toi On vient du père, donc on fait tout pour toi Beaucoup de souffrance en nous, on garde le l'espoir et quand je regarde tout, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Ouais, Est-ce que vous avez vu ou pas? Oui. Ok, on va vous mettre ouais. un autre morceau. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Un, un. Ok. Là on change de jeu. Et donc, euh, un, endroit, non euh, je ne ouais. oh oh euh, Je ne Je ne sais pas. Je ne pas. Je ne pas. Je ne Je ne pas. Je ne pas. Je ne sais pas. Je ne Je Je ne euh, pas. Je pas. Je Je ne pas. un pas dans les c'est les femmes, je fais ça aussi, vous la peau Mon cœur est sur la peau On va pas la peau Plus de ne pratique pas de peau je suis dans la peau Mon cœur est bon sur la peau Jamais. Arrêtez de chabonner, ton coffre à bord, on Je se passerait passe en terre oui. J'étais dans la peau, mon cœur est mon glacier sur la peau On va pas la peau, alors pourquoi tu parles de peau ah, ah, J'étais dans la peau, mon cœur est mon glace sur la peau on va parler de faux. Alors pourquoi tu parles de Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Je ne parle pas de faux. sous Yeah yeah yeah yeah, merci, merci à la vous. Merci à vous. Y a pour étaler, quand je vais sortir le métal, les nez vont étaler. Je t'ai dans la peau, mon cœur est mon bloc sur la peau, on va pas mourir le pourquoi tu parles de con Nous venons là avant notre emballer. Même si j'oublie mon thème, j'écoute pour un grand barinage. Je faisais comme ma les bras chocolatés. Je cherchais des rats solides et tout pour comaté. Je pourrais jamais arrêter de charbonner. Tout quand corps sera mon raté. On se passera de leurs commentaires. Hey, je dans la peau. Pourquoi tu parles de toi? Est-ce que ça va toujours ou pas? N'empêche pas de On peut l'appuyer dire s'il vous plaît. Merci pour l'accueil, merci beaucoup Malek comme ça, on retient ça Alors Malek, moi ce que je te C'est que, tout je suis un ça soit sur Blackfine Radio Avec plaisir On le met en short c'est fait pour, fait pour euh, des belles radios, c'est fait pour euh, des bons auditeurs, et on est là, est avec plaisir. Merci. Parfait, c'est parti. Qu'est-ce que vous en avez pensé Il est bon ou J'entends rien, il est bon ou pas oui Merci beaucoup, merci à vous, merci à Anne, merci à Alain, merci à l'accueil. Vous êtes magnifiques, et on va se revoir. Nous on est sur Paris, on fait le tour de, de la Côte d'Azur, et ce soir, ben c'est toi qui vas me dire, on est où Soit on fait de la passion, soir, on est au fruit de la passion pour un concert dans une boîte de malades. On va foutre le feu et vous êtes conviés, vous êtes tous conviés, c'est avec plaisir. Merci encore à vous.